Bienvenue sur Les Avertis, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer avec nous. C'est une bénédiction réellement partagée, c'est-à-dire nous sommes bénis que vous soyez là et vous êtes bénis que nous soyons là. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Yeshua, nous allons réellement comprendre le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce message, c'était un message, euh, une partie française que je voulais, je voulais faire, c'est-à-dire je l'ai fait en Lingala pour, euh, euh, pour d'autres gens qui ne parlent que les Lingala. Et puis je pense que euh, dans cette chaîne, les avertis, il y a des gens aussi qui ne parlent que le français. Ça fait de quelques temps que nous faisons plus des émissions en Lingala. Comprenez que nous sommes en train de voir les statistiques selon lesquelles, donc ceux-là qui nous, qui nous suivent, en fait, par rapport au message que nous donnons. Et notre but, c'est réellement de gagner donc, de plus, de plus nombreuses âmes que possible. C'est ainsi que nous essayons euh, d'utiliser du, nos petits moyens, c'est-à-dire lorsque nous avons le moyen de, de véhiculer le message en français, je vais dire en Lingala, nous les faisons puisqu'il y a des plateformes euh, de gens qui parlent Lingala qui nous suivent aussi ou qui nous suivent aussi. Mais, euh, selon la vision, selon la mission que le Seigneur nous a donnée, nous ne pouvons pas aussi non plus laisser ceux-là ceux qui, qui, qui ne comprennent pas le Lingala. C'est pourquoi, de, de, de, de temps en temps, nous revenons vers vous en vous suivant, et plutôt en vous donnant ces messages en français. Et je vous demanderai, je vous demanderai, pour tout cela qui ne parle pas le Lingala, euh, lorsque nous postons une vidéo sur les avertis, puisque ces émissions euh, ne passeront que sur les avertis, si nous, nous, nous, nous postons une vidéo en français, euh, je vous demanderai, ceux qui ne parlent que le français, de nous faire signe par mail, inbox, pour qu'on sache faire ce qu'on appelle les statistiques, pour voir si euh, cela euh, va nous aider à améliorer aussi donc, le nombre de fois, combien de fois nous pouvons venir vers vous pour faire des vidéos en français, de façon que vous soyez aussi béni. Alors que le Seigneur soit avec vous, j'abandonne réellement ce moment que tu, tu vas passer ensemble avec nous entre le maître du Seigneur, que lui seul puisse te conduire, puisse me conduire et qu'à la fin, euh, que son esprit puisse réellement nous convaincre de ces vérités qu'il veut, n'est-ce pas, nous, nous donner aujourd'hui. à lui seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Voilà. Le thème, vous l'avez vu, chrétien esclave. Ah, c'est dur. ça, ça C'est un peu dur. Chrétien esclave, c'est... Euh, c'est pourquoi je mis euh, « chrétien entre guillemets. Pourquoi Puisque, en fait, un chrétien, c'est celui qui suit Christ, mais qui suit Jésus, qui marche comme Jésus. Et donc, euh, c'est paradoxal. Ça dit, on ne peut pas être à la fois chrétien, à la fois esclave. Mais la vérité et la réalité sont deux choses opposées. Et nous voyons, nous remarquons tellement beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque nous venons avec euh, des messages pareils, ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses vécues et ce sont aussi des choses, comment dirais-je, que nous avions recueillies, n'est-ce pas, de témoignages par rapport à la manière d'autres chrétiens, comment est-ce qu'ils se conduisent, comment est-ce qu'ils marchent. C'est pourquoi je pense que chrétien esclave, ça va aider une personne aujourd'hui. Suis-moi réellement attentivement. Et à la fin, s'il y a des questions, nos numéros sont toujours là pour, n'est-ce pas, nous poser toutes les questions ou tu peux aussi le mettre sur les commentaires. Si tu as quelque chose à dire, ça va réellement nous aider à améliorer ou bien à venir vers vous pour vous répondre. Sans plus tarder, on passe directement, n'est-ce pas, à notre émission d'aujourd'hui. Un homme qui est dominé, en fait, il est dominé puisqu'il veut être dominé. Un homme qui accepte l'oppression, il accepte cette oppression puisqu'il veut être oppressé. Un homme qui accepte, n'est-ce pas, l'esclavage, il accepte puisqu'il veut être esclave. L'oppresseur, pour le moment, par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui, ne m'intéresse pas. Pourquoi Puisque je, comme l'impression, pas l'impression, mais je réalisais, après plus de six ans, que nous faisons ce travail sur les médias, dans, dans les médias depuis plus de six ans, je veux dire ça fait, ça peut être six huit ans. Avant ça, on faisait déjà, mais depuis que nous avions commencé, n'est-ce pas, cette vision ou cette mission des avertis, ça, ça va faire aujourd'hui six ans à peu près. Et nous avions fait des vidéos et des vidéos. Et au début, par rapport à la mission que le Seigneur nous avait donnée, nous, nous avions voulu. N'est-ce pas Venir avec des messages qui ouvrent, n'est-ce pas, les yeux spirituels du de, de, de peuple de Dieu pour qu'ils comprennent, en fait, les vraies réalités ou les vraies vérités qui se passent dans l'ensemble de ce qu'on appelle le christianisme. Alors nous avions voulu, n'est-ce pas, venir avec message des messages de dénonciation pour dénoncer les mauvaises œuvres en rapport avec Ephésiens 5. Alors nous, nous avions fait ce travail. Et après avoir fait ce travail, nous avons tiré quand même le bilan aussi, puisque après avoir fait un travail, il faut faire le bilan. Nous avions fait le bilan et puis notre bilan était réellement euh, trop négatif. Pourquoi Puisque notre but était d'ouvrir les yeux spirituels aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent se libérer. C'est libérer du main des oppresseurs, dit donc du main de, de gourous, afin que ces enfants de Dieu puissent être libres en Christ. C'est ça, c'était ça en fait notre notre idée ou bien notre démarche. Mais à notre grande surprise nous remarquons, malgré que ça fait personnellement six ans que nous prêchons, bien sûr pas toujours la dénonciation, mais de fois. Et je remarquais que les églises, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces gens-là qui appuient de fausses doctrines, et ces gens-là qui sont en train, n'est-ce pas, d'appuyer ces, ces genres de messages de prospérité, et tu auras le mariage, et tu auras le travail, c'est-à-dire ces faux enseignements, ce sont des enseignements que les enfants, dites de Dieu, suivent. Et nous remarquons après que les églises, de ces gourous, de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs, ne, ne cessent de se remplir. Voire même, j'aurais appris que celui-ci, il a d'autres assemblées dans, dans des différentes villes que lui ne vient pas physiquement. Pas, pas, pas au temps de confinement, autant temps réel, il ne vient pas physiquement, mais il met, n'est-ce pas, la télé et il y a des membres qui suivent ces prédications à partir d'une autre ville. C'est-à-dire qu'il a tellement eu le temps, n'est-ce pas, de manipuler les gens que nos messages qu'on sont en train de prêcher, ceux-là qui combattent les messages des de, de, de dénonciations, ce ne sont pas ces pasteurs, ce sont ces adeptes. Et toi qui me suis, peut-être que tu fais partie de ces gens qui pensent que euh, moi, personnellement, je viens pour comment dire, nuire à vos pasteurs, mais je viens, n'est-ce pas, pour comment dire, déranger l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça, c'est n'est pas ça. J'ai grandi dans le milieu chrétien, j'ai grandi dans des églises évangéliques, j'ai grandi dans, dans ces milieux, j'ai œuvré dans ces milieux. Je suis mieux placé pour euh, donner d'autres secrets, d'autres choses que j'ai je, je, je, je, je vécues là-bas. Alors, lorsque je viens avec ces messages, c'est une expérience que je viens partager avec toi pour t'aider à devenir libre. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, ce terme veut, dire, veut euh, tout simplement dire que euh, l'opprimé devient, n'est-ce pas, Comment non, non, ça dit, l'opprimé commence à aimer ou bien à, euh, à, à admirer son bourreau cest dit c'est lui qui est en train de t'opprimer, tu commences à l'aimer. C'est ça le syndrome de Stockholm. Je pense que ces gens qui viennent vers nous dans nos commentaires pour commenter négativement, ou bien pour, des fois même, injurient. Et puisque moi je vis en Allemagne, c'est-à-dire, ma façon de parler ne peut pas être que une, donc, comme celui qui vit en France. Comprenez Ça dit dire lorsqu'une personne ne comprend pas ce que nous disons, ne comprend pas ce qui si sont en train de véhiculer, de véhiculer, il peut aussi donner d'autres points de vue. Mais pourtant, nous avions mis nos numéros pour que chaque personne puisse se sentir libre, n'est-ce pas Venir vers nous s'il y a des questions pour poser. Parce que notre but, ce n'est pas que tu quittes ces gens pour nous suivre, non, c'est pas ça. Notre but est de quitter ces gens pour suivre Jésus. Puisque ces gens mettent de croix dans leurs églises et ils mettent, d'autres écrivent en grand caractère que Jésus-Christ est Seigneur, mais dans leur façon d'agir, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Vous devriez donner la place à Yeshua, pas aux hommes, pas aux hommes. Et lorsque nous remarquons que euh, le travail que nous sommes en train de faire, nous devrions avancer. Ça dit, pour moi, si tout pour cette année 2021, je suis en train de donner ce message qui te concerne, toi. Peut-être que tu suis un pasteur par euh, mégarde, par euh, inconscience ou par euh, ignorance. Peut-être par rapport à ces messages tu peux changer ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon d'être, ta façon de comprendre. Puisque ma préoccupation, c'est toi. Ce n'est pas ma cible, ce n'est pas de venir attaquer de pasteur, ce n'est pas ça. Ma cible, c'est toi, c'est toi que je suis en train de cibler, afin que tu puisses donner ta vie réellement à Christ Yeshua. Tu n'es pas un enfant de n'importe quel roi. Tu es un enfant de roi, de roi, ça dit, tu es un enfant de Dieu. Si tu donnes réellement ta vie à Yeshua, tu vas comprendre de dire ici. La Bible nous dit réellement, je vais lire rapidement dans Galates chapitre 4 ceci, le verset 1. Or, aussi longtemps que le est enfant, je dis qu'il ne diffère de, donc en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le, par le, donc par le Père. C'est-à-dire, là, nous remarquons que un héritier, il est comme un esclave puisqu'il est enfant. C'est peut-être même le cas que toi, tu es en train, n'est-ce pas, de vivre, mais inconsciemment. Le pasteur veut te faire croire que c'est lui le sacrificateur. Et pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, le Seigneur, le Seigneur nous donne l'opportunité ou la grâce de devenir un homme de sacrificateur par rapport à son, par rapport à, donc, euh, à, à son œuvre qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire, dès que tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu deviens sacrificateur. Mais le pasteur va te donner des messages mosaïques pour, n'est-ce pas, te faire montrer que c'est lui qui est toujours le supérieur. Non, ce n'est pas ça. Le pasteur est un responsable d'une assemblée, mais il n'est pas le chef, puisque le chef, c'est lui-même Christ. Si un pasteur vient vers toi, il essaye, n'est-ce pas, de, euh, de te manipuler, et qu'il qu arrive, n'est-ce pas, à te manipuler, c'est qu'il va comprendre directement que tu es en train, n'est-ce pas, de jouer son jeu, d'où il va continuer à te manipuler jusqu'à ce que tu deviennes son sujet. C'est ça, leur, euh, leur problème. Et lorsque nous sommes en train de vous prêcher comme ça, tu as le temps quand même, en ta, tant qu'humain, dans ta vie, le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, les capacités de comprendre ces choses. C'est-à-dire, tu as quand même un esprit critique. Tu auras le temps de mettre ce qui, tout ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, sur, uh, sur uh, comment dirais-je, uh, dans, uh, dans, dans, uh, dans ton jugement personnel, pour voir si tu as raison ou si j'ai raison. Et ce qui est important, c'est quoi C'est que moi, je ne te demande pas que tu quittes ces messieurs pour me suivre, non. Je te dis de quitter ces messieurs, de quitter cette dame pour suivre Jésus. Tu viens avec euh, les histoires de, de, de papa, pasteur, maman pasteur, ça, va, ça, ça, ça, ça te rend toujours petit. Et lorsque tu es, tu es héritier ou héritière et que tu ne, sais pas, tu, tu ne connais pas tes droits puisque tu es encore enfant, mais malheur à toi si tu as un père qui n'est pas Dieu, Ça dit si tu as un père comme ton pasteur que tu es en train de suivre, tu verras qu'après 5 ans, 10 ans ou 20 ans, tu resteras toujours derrière lui. Si tu ne quittes pas ses ensembles, pourquoi Puisqu'il va jamais, il ne va jamais te laisser l'opportunité de percer. Et si tu, veux, si tu veux percer, il faut que tu sois réellement dans, donc sous son contrôle. Il faut être enfant de Dieu puisque c'est le Père qui peut te dire aujourd'hui que tu deviens héritier. Or, nous sommes déjà co-héritiers avec Christ en l'acceptant à la croix. En l'acceptant, en acceptant, je veux dire, son œuvre à la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'appartiens tu tu, tu tu qu'à Dieu. C'est lui au fait qui sera euh, ton... Euh, ton pourvoyeur, c'est lui qui sera ton père, c'est lui qui va, n'est-ce pas, euh, tu, il sera ton guide. Tu n'auras pas d'autre, je ne sais pas, euh, mentor, ou bien d'autre guide. c'est lui qui va être ton mentor, c'est lui qui va commencer à t'enseigner, puisqu'il dit qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, puisque le Saint-Esprit vous enseignera dans toute vérité. Et que cette vérité que je suis en train de te prêcher aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien aimée c'est puisque je, je, je vois que tu es encore esclave. Tu es esclave de l'argent, tu es esclave du sexe, tu es esclave de, du mensonge, tu es esclave de toutes ces choses-là. Puisque moi je te dis que lorsque tu pêches, tu te fais esclave du péché. Et tu vas rester comme ça, le péché va t'assujettir de sorte que tu ne sauras jamais faire le bien. Et heureux, je veux dire, heureux c'est lui qui a pour Dieu son Père, car Dieu ne change pas. S'il dit quelque chose, il accomplit. Le Seigneur Christ, Yeshua, dit « Je suis en train, je, suis, je, je pars pour aller préparer la place pour vous. » En ce moment, il prépare la place pour toi et pour moi. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu vas prendre part à, cette, euh, à ces, à ces festins C'est ça ce que tu dois te poser comme question. Nous allons lire quelque chose. Galates, chapitre 5, verset 1, nous dit ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Mais la question est de savoir, connais-tu la liberté Ou bien, je veux dire, connais-tu réellement Christ déjà dans ta vie Puisque la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est Christ. La Bible nous dit encore plus tard dans Jean que si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est ainsi que lorsque tu prends Galate 5, 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, affranchis au passé, c'est-à-dire, nous sommes déjà affranchis. La question que tu dois te poser, c'est ça, suis-je réellement affranchi? suis-je réellement libre Est-ce que je peux décider de ma vie et de ma relation avec Dieu sans pour autant poser la question au pasteur Est-ce que je peux, n'est-ce pas, manger euh, euh, euh, donc, euh, euh, de mon salaire sans pour autant partager avec le pasteur puisque je dois donner une enveloppe de reconnaissance Est-ce que je peux aider une personne Est-ce que je peux écouter un message sans pour autant que le pasteur me dise « N'écoute pas cet homme-là » Es-tu réellement libre Et puis la deuxième partie nous dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça dit pour, comme j'avais dit au début, celui qui accepte, n'est-ce pas, sa condition, il devient esclave puisqu'il a voulu être esclave. C'est pourquoi j'ai dit chrétien, esclave, ça dit, tu veux être esclave. Le Seigneur te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Toi, tu suis quelqu'un, une personne qui ne peut même pas te donner donc du repos, une personne qui lui-même est chargée avec le péché, avec le démon, une personne qui lui-même est en train, n'est-ce pas, de mener sa vie comme un païen, tu le suis quand même. Tu le suis quand même. Lorsque nous faisons des vidéos pour dénoncer des faux pasteurs, tu viens à... En fait, nous, fais, nous, fais, nous faisons ces vidéos, pas, nous, nous ne voulons pas nous acharner contre ces gens. Nous, venons, nous faisons ces vidéos pour que toi, tu puisses comprendre que la vérité est ailleurs. La vérité, ce n'est pas ce que tu es en train de suivre, mais la vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est la parole. Oh, la parole, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu fais Tu viens avec... Euh, des, des préjugés tu viens tu commences même à nous attaquer et pourtant nous les faisons pour toi c'est pourquoi moi je te dis je t'en veux pas j'ai dit même au seigneur père pardonne leur car ils savent ils savent pas ce qu'ils font nous avions quitté des assemblées pour devenir libres en christ afin que nous véhiculons des messages comme ça, sans pour autant que quelqu'un me rappelle au téléphone pour me dire que j'ai vu une vidéo que tu as dit c'est ce pas bien comme ça. Non, je suis libre en Christ et je fais cette œuvre pour Christ et je fais, je fais n'est-ce pas, cette œuvre pour que toi qui es là dehors, tu puisses être sauvé. C'est ça, en fait, ma démarche, c'est ça, en fait, ma mission. Comme j'avais dit dans Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et plus tard, dans Jean, Jean 8, 36 nous dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Tu dois exceller dans ta vie chrétienne. Ne reste, ne reste pas dans ton état d'esclavage. N'accepte pas l'oppression. Donc, donc N'accepte pas la manipulation. Il faut refuser la manipulation, il faut refuser l'oppression, il faut refuser, n'est-ce pas, qu'une personne vienne te mater, qu'une personne vienne te montrer, te dire quoi faire. Bien sûr, tu peux écouter les conseils des autres, ce n'est pas un problème, mais ce sont en train de dire ici par rapport au monde, au monde spirituel. Il y a de cela quelques années, j'étais en train, n'est-ce pas, d'exhorter de, euh, euh, quelques couples euh, donc, euh, vers le sud de, de, de la France par euh, Skype, tout ça. Il y a une dame euh, qui me dit qu'un euh, faux prophète vivant en Suisse, je ne sais pas, il, euh, il voulait faire, n'est-ce pas, euh, la, la dame avait des problèmes de santé, alors il a fallu que cette dame puisse... Euh, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, quelqu'un pour euh, passer la délivrance, et puis il est parti là-bas, le monsieur, dans, euh, comment dire dans son sanctuaire, avec des bougies, tout cela, euh, lui dit d'abord, avant que je ne commence la, euh, comment dire, euh, la délivrance, tu dois d'abord donner de l'argent, un montant de 15 000 euros. Vous comprenez ce que je veux dire. Et ces choses se passent chaque jour. Combien de fois ton pasteur a prié pour toi, pour un travail quelconque et tu as, tu, as eu, tu as eu ce travail et il te dit qu'il faut que tu donnes, n'est-ce pas, l'enveloppe de reconnaissance ou l'action de grâce. Ce sont des choses qui, qui, qui, qui, qui ne cadre pas avec la Bible. Lorsque Yeshua faisait des miracles, il ne disait pas, ce genre venait avec l'argent pour me donner. Maintenant, toi, lorsque tu fais ces choses-là, tu le fais pourquoi Lorsque un, un, un menteur te, te ment, et il remarque que tu es en train, n'est-ce pas, de te laisser faire, ou de te laisser avoir par ces mensonges. Il va te prendre pour, donc pour un dupe. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui ne comprend pas qu'on est en train de te mentir. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas sérieux, lorsqu'il remarque que toi, tu lui donnes trop d'importance, tu lui donnes trop, n'est-ce pas, de euh, comment dire considérations, la personne qui sait qu'elle est forces, elle va réellement comprendre que toi aussi, puisque tu es en train, n'est-ce pas, de lui donner des considérations, c'est que tu es aussi faux ou fausse, c'est-à-dire tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il faut comprendre ces choses. Romains chapitre 8, verset 15, nous dit ceci. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous clions à ma Père. » Quel esprit as-tu reçu Est-ce que ton pasteur te dit que tout ce que je fais sur toi, il fait des cérémonies bizarres sur ton corps il te passe dans des délivrances avec l'huile, avec je ne sais pas de quoi, d'autres même avec, avec de l'alcool, c'est pas ce qu'ils font avec le champagne, tout ça. Et il te dit même, ferme ta bouche, ne dis rien dehors. Et toi, tu, tu sors aussi, tu ne dis rien. Puisque tu dis que tu ne veux pas, n'est-ce pas, dire mal, parler mal de l'homme de Dieu. Or, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un, un aventurier, c'est quelqu'un qui, c'est un menteur, c'est un faux serviteur. Et lorsque la Bible nous dit ici que nous avions reçu, n'est-ce pas, un esprit de... Donc, nous n'avions pas reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est quoi C'est l'esclavagisme, c'est l'esclavage. Tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage, mais... Donc, pour être dans la crainte Tu respectes ton pasteur plus que ta mère ou ton père Tu respectes ton pasteur plus que ton mari ou ta femme tu respectes ton pasteur plus que même, je ne sais pas, ton chef, là où tu travailles. Puisque tu crois, tu penses qu'il possède une puissance quelconque. Non, ce n'est pas ça. Nous avions reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu dois savoir où tu es. Tu dois connaître là où te placer. Tu dois savoir l'importance que le Seigneur te donne ou l'importance que tu as aux yeux donc, du Seigneur. Il faut éviter, n'est-ce pas, à donner plus d'importance à ce que tu écoutes chez les hommes, surtout lorsqu'ils te prêchent des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible. Lorsqu'il te dit que ta maladie, comme Dieu t'a sauvé, tu dois payer de l'argent. Lorsqu'il te dit que, avant, lorsque tu commences le travail, il faut donner le prémisse. Il... il va te dire des choses comme ça qui ne cadrent pas avec l'Évangile. La Bible est subdivisée en deux ancienne et nouvelle alliance. Tout ce qui, est, qui était passé jusqu'à Malachie, c'est l'ancienne alliance. Tout C'est-à-dire, tout, toutes ces œuvres-là, tout ce, tout, toutes ces cérémonies ne nous concernent plus. C'est pourquoi même l'humain Yeshua n'a pas fait ça. On a parlé la fois passée de la dîme, on a dit que la dîme était dévolue, était donc révolue. La, la, la dîme n'est plus d'actualité. Pourquoi Puisque Yeshua n'a pas donné, n'a pas parlé sur la dîme et les apôtres n'ont pas parlé sur ça non plus. C'est pour te dire que toi qui suis Jésus aujourd'hui, tu suis Jésus puisque tu as, tu es dans la nouvelle alliance. Or, Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce. Nous sommes dans la grâce. Or, dans la grâce, on a dit que chacun donne dans, donc selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte ni, donc, donc, oh, ni, ni tristesse puisque Dieu aime celui là qui donne avec, euh, avec joie. Mais toi, le pasteur est en train, n'est-ce pas, de, de t'appeler même pour te demander ta dîme, et tu as peur même de prendre le téléphone, puisque tu n'es pas libre et tu es esclave. Veux-tu rester réellement dans ton état d'esclavagisme, dans, dans, dans ton état d'esclave Veux-tu rester dans ton état d'esclave Veux-tu toujours être victime de quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, de, de, de, de faire des choses sur toi que toi-même tu ne veux pas, mais tu le fais quand même? Je te dis encore une fois, mon frère, ma sœur, si tu veux voir le royaume des cieux, tu dois tourner tes yeux vers le Seigneur Yeshua. C'est lui, au fait qui nous donne la vie éternelle. Galates, chapitre 5, verset 13 nous dit ceci. Bien-aimés ou frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre, un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ça veut dire quoi ici c'est pour, pour la liberté que Christ nous a affranchis, et non c'est pour le liber, la, la libertinage que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour, pour, pas pour vivre selon la chair, mais c'est vivre dans la, dans la liberté du Christ, selon ce qu'il nous a donné. Et il dit ici que nous, nous, nous devrions être serviteurs les uns les autres. Même si quelqu'un est pasteur, être pasteur c'est un don spirituel. C'est un don que Dieu donne à une personne. C'est pas une position, c'est pas une, je ne sais pas, un grade. C'est pas, pas une position. C'est pas, n'est-ce pas, euh, euh, euh, une étoile comme je ne sais pas à l'armée. Mais c'est plus une responsabilité que Dieu t'a donnée. D'où, en dehors d'être pasteur, tu es. Nous devons être serviteurs, serviteurs les uns, les autres. Et pour terminer, Matthieu 11, j'avais déjà dit ça, mais je lis ça. Matthieu 11, ça chapitre chapitre, donc, Matthieu chapitre 11, verset 28, nous lit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux le humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.